Hey, bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo sur euh, ce qu'il y a dans le titre, Anorexie Winini. Je vais vous raconter un peu mon histoire, donc j'avais déjà fait cette vidéo et euh, puis je me suis dit qu'en fait elle me plaisait plus et que je voulais la refaire. Et puis, vu que vous posez beaucoup de questions sur le sujet, je me suis dit bah pourquoi pas. Donc, en gros, je vais un peu vous raconter mon histoire face au TCA, <coughs> trouble compulsif alimentaire. Et vu que euh, j'en ai parlé il y a pas longtemps, vous m'avez demandé une vidéo sur le sujet, donc pourquoi pas. Je sais très bien que c'est le genre de vidéo qui fait aucune vue parce qu'il y en a la moitié qui s'en bat les couilles mais euh, je sais que ça peut aider certains et le principal c'est euh, de pouvoir vous aider donc on va ouais, essayer de pas trop faire traîner les choses hein. alors déjà qu'on se mette d'accord euh, l'anorexie ou la boulimie ou toutes les TCA c'est pas des troubles alimentaires parce que euh, euh, je suis trop grosse j'ai envie de maigrir non ça ça vient pas comme ça c'est vraiment un mal-être en fait c'est pas genre j'arrête de bouffer parce que j'arrête de bouffer vous arrêtez de bouffer parce que vous n'avez plus envie de bouffer, vous êtes dégoûté de la bouffe, et ça je tiens vraiment à le préciser, parce que c'est le genre de commentaire qu'on voit toujours, genre en mode, comment t'as fait pour arrêter de manger, moi je pourrais pas, ben, moi non plus je peux pas, hein. aujourd'hui je pourrais pas, et pourtant, euh, une époque ça m'était arrivé, donc voilà, j'avais euh, 15 ans à peu près, et euh, c'est à la suite de ce qui s'est passé, que j'ai un petit peu expliqué dans le diarmi, euh, plus ou moins, je suis tombée dans, Bon euh... déjà j'avais quand même un passé assez sombre, hein. j'ai jamais été très joyeuse dans ma vie, enfin, à l'époque, parce que maintenant vous me connaissez euh, souriante, joyeuse et tout ça, mais j'avais jamais été très joyeuse, j'étais pas du tout confiante en moi, j'ai souvent été. Voilà, bon, bref. Beaucoup de youtubeurs ont un peu la même histoire, mais le problème c'est pas qu'on a la même histoire entre youtubeurs, c'est juste que beaucoup de gens ont la même histoire, malheureusement. Genre, il euh, y a beaucoup de gens à qui sont arrivés des trucs pas chouettes, et nous on est sur youtube donc on en parle, alors que beaucoup de gens n'en parlent pas, et pour ça ça leur est arrivé, donc c'est pas parce qu'on est youtubeur que. Voilà, c'est juste que voilà, on est humain, et quand on est humain, on a des, des bon moments de bonheur, et des moments de malheur, il y en a qui ont de la chance d'avoir eu des adolescences hyper simples. Mais pas moi, sinon je serais peut-être pas là Parce que si j'avais une adolescence simple Je ferais pas des vidéos sur comment s'en sortir Enfin bref Donc euh, voilà, j'ai euh, sombré de Très très très très beaucoup suite à ça Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai décidé de Enfin j'ai décidé Genre j'étais tellement dégoûtée, tellement Horrifiée, tellement je m'en voulais Tellement je me sentais con En fait c'est dingue, euh, j'ai perdu toute ma dignité En fait suite à cet événement je me rappelais J'ai vomi, genre j'avais tellement mal Que je me suis croulée par terre et j'ai vomi Genre c'était un mal, pas physique mais c'était un mal mental Et j'ai vomi tellement de dégoût Le dégoût que j'avais pour moi ça m'a fait vomir Et à partir de là euh, j'ai commencé à vomir euh, voilà Alors moi ce que j'avais c'est que voilà je mangeais pas et je vomissais Donc euh, c'est super chiant parce que quand vous avez rien à vomir ça fait très mal Mais euh, j'arrivais à vomir, à bord de l'eau, à vomir Enfin bref c'était un besoin de vomir C'était genre une délivrance C'est comme un peu la mutilation Et quand j'ai parlé de la mutilation il y a beaucoup qui m'ont dit Oui mais tu sais pas ce que c'est Franchement euh, c'est euh, voilà, à peu près, euh, c'est deux, deux mâles différents mais c'est à peu près pareil, enfin, moi j'adore vomir, pour vous vous adorez vous mutiler. moi ça me fait pas du mal de vomir, ça me fait un bien fou, enfin pas aujourd'hui ou quand j'ai trop mangé ou quand je suis malade mais quand je suis pas bien vomir c'est une délivrance, c'est comme enlever cette boule que j'ai au, au fond de mon, de mon estomac et me dire putain mais il faut qu'elle dégage il y a qu'en vomissant que je peux la, la truc et tellement que je me mets dans des étapes impossibles que je me mets de, à vomir. Et donc euh, au début, bah, au début si je mangeais un petit peu, je vomissais, après bah, je mangeais plus du tout et je vomissais, sauf que euh, j'ai vivé chez mes parents et du coup j'ai fait passer ça pour une gastro parce que je savais pas trop comment, euh, comment gérer le truc et je voulais pas en parler à ma mère et je voulais pas dire à ma mère ce qui m'était arrivé. Donc euh, je me suis mise à dire j'avais une gastro, donc je suis allée chez le docteur pour une petite gastro, nanana... nanana, nanana. Et euh, finalement, euh, j'ai pris des cachets. Bon, ça ne servait à rien parce que je vomissais. Et je me souviens que quand j'étais en bas, j'arrivais, enfin euh, où il y avait ma mère, pour ne pas euh, lui dire que j'avais envie de me faire vomir ou autre, j'arrivais même à me faire vomir juste avec ma langue, ma propre langue, j'arrivais à me faire vomir. Et je vomissais sur commande, mais d'une facilité. Mais voilà, c'était vraiment ça. Sauf que après, euh, <rire> à force de vomir et de rien manger, j'ai terminé euh, à ne plus pouvoir me lever, à ne plus pouvoir bouger, à ne plus pouvoir rien faire. J'étais mais horrible, j'étais horrible, je pesais euh, 46 kilos, euh, ce qui n'est pas, enfin, euh, ce qui pour aujourd'hui, aujourd'hui j'en fais 53, hein, c'est pas non plus énorme, mais euh, pour moi qui à l'époque était beaucoup plus bouboule qu'aujourd'hui, alors en ans j'étais vachement plus bouboule qu'aujourd'hui, euh, j'ai perdu énormément de kilos, j'ai perdu quasi 15 kilos, un truc du genre, enfin bref l'enfer. Je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus rien avaler, je ne pouvais plus rien faire. J'étais couchée sur le canapé, je ne pouvais plus bouger. Genre chaque effort que je faisais me demandait mais un combat entier contre moi-même. Sauf que j'étais tellement mal que pour moi ça me semblait être normal que je souffre autant. Et euh, comment et du coup ma mère était inquiète, elle m'a ramenée chez le docteur sauf que le docteur là il a vu de suite que bon c'était pas vraiment une gastro donc en gros j'ai discuté avec lui, on a parlé, il m'a dit que ça commençait à devenir grave qu'il fallait que je me fasse hospitaliser parce que c'était plus possible de faire ça mais je pense qu'il m'a surtout voulu me faire peur parce que j'étais pas assez enfin je pense pas que j'étais assez... bon quoi que je sais pas du tout enfin bref en tout cas il m'a fait assez peur, il m'a dit qu'il fallait que je remange il m'a surtout dit qu'il fallait que je parle, que je parle, que je parle vraiment parce que c'était plus possible cette situation là et euh, finalement, euh, je, je vous l'ai dit dans la vidéo annonce des parents, c'est l'annonce que j'ai faite avant le repas là. J'en ai parlé à mes parents. Et euh, du moment où j'en ai parlé à mes parents, je sais pas, ça m'a fait un déclic énorme. Et quand je me suis sentie pas jugée, pas salie, et que mon père a pris tout, tout en main. Genre en fait j'étais en train de m'écrouler, ils m'ont rattrapée. Et et ça a été un... Voilà. <rire> un... Putain, <rire> je veux pas pleurer dans cette vidéo. Ça a été un... Voilà un bien fou d'avoir mes parents qui m'ont rattrapé. j'avais peur de d'être jugée par mes propres parents de me sentir salie et en fait ils m'ont enlevé tous les peurs que j'avais et si j'avais osé leur parler plus tôt bah j'en serais pas tombée là et le problème avec cette maladie c'est que c'est une maladie qui dure à vie alors c'est pour ça qu'en l'un j'ai mis sorti parce que je m'en sortirai jamais euh, vraiment mais suite à ça ce qui s'est passé euh, c'est que j'ai recommencé à manger à manger <rire> entre parenthèses aussi ça a été un combat d'enfer pour manger Parce que quand vous n'avez pas mangé pendant un temps, votre corps il ne supporte plus rien Donc ça a été un combat, un enfer pour manger Mais euh, petit à petit je m'en suis sortie euh, Voilà j'allais mieux Je devais noter toujours quand c'est que je me faisais vomir Je devais espacer euh, les trucs pour se faire vomir etc Suite à cette période je ne suis jamais retombée dans l'anorexie Alors la différence entre l'anorexie et l'anorexie c'est quand tu manges... Tu manges pas et euh, tu manges pas du tout et la boulimie c'est quand tu te fais vomir et l'anorexie boulimie c'est quand tu manges pas et tu te fais vomir donc je suis jamais retombée à l'anorexie mais la boulimie oui euh, la boulimie ça peut, c'est pas forcément se faire vomir ça peut être manger, à manger, manger, manger à foison et après sans vouloir tellement que tu manges quasi plus pendant euh, un bon moment, enfin, je suis pas hyper scientifique sur les termes peut-être que les termes ils sont pas peut-être pas justes mais euh, voilà c'est en gros c'est à peu près ça donc euh, j'ai euh, petit à petit euh, réappris à manger euh, donc euh, au début ça a été très très très très dur d'arriver de me faire vomir Ça a été un gros gros un gros combat Alors euh, j'ai jamais, quand je comprenais pas pourquoi me faire vomir c'était mauvais en fait J'ai jamais compris et c'est quand euh, ben, j'ai fait des recherches Parce qu'au bout d'un moment euh, à force de me faire vomir, à force d'avoir tout ça là qui était en feu et en sang J'avais trop mal, je souffrais, j'étais vraiment très très mal Et en fait euh, quand, vous vomisse, quand vous vomissez il y a l'acide qui qui vous brûle en fait tout là et à force genre quand je vomissais c'était une, une torture une torture mais pourtant c'était j'en avais, avais un besoin fou de vomir mais c'était une torture une torture après je suis arrivée euh, en seconde du coup enfin en seconde j'étais en BEP à l'époque et je sais pas j'ai commencé à, à vraiment me rebeller face à tout face à la société j'étais rebelle et <rire> qu'est ce que j'étais con et euh, je sais pas j'allais pas très bien à cause de mec voilà, c'était tout con là, c'était vraiment le plus truc de merde. Sauf que euh, je trouvais ça cool de se faire vomir. Du coup, je suis retombée là-dedans parce que je trouvais ça cool. Et au début, je faisais ça, ouais, nanana, euh, je me fais vomir, nanana. Juste euh, voilà, alors que quand même, j'avais ce que j'avais vécu avant, j'étais complètement con. Et je suis retombée là-dedans. Je suis retombée, j'ai replongé, donc ça a été... Super dur, là encore, pour m'en sortir, mais... Euh... Voilà, ça a été moins dur que la première fois, je suis allée moins loin, euh, je savais très bien ce que je faisais, j'ai essayé de maîtriser le truc, bon bien sûr tu te fais engrener là-dedans, c'est comme tout, c'est comme la drogue, c'est comme la mutilation, c'est comme les trucs où t'es dépendant, tu dis toujours je gère, je contrôle, mais en fait tu contrôles que dalle, hein, tu contrôles que dalle. Donc je suis replongée, j'ai replongé et ça a été encore, euh, voilà, je un ah, non, j'ai mis un an à m'en sortir, encore, bon j ai, j ai, en fait j'étais jamais vraiment sortie du truc, ça faisait deux ans de suite que je essayé j replongé, voilà, etc, etc. Ensuite la troisième année, euh, ça allait mieux. Donc là, c'était vraiment très bien à J'arrivais vraiment, pour moi, c'était énorme. Je me faisais vomir une seule fois par mois. Pour moi, c'était énorme. C'était genre, ouh, énorme, énorme, énorme. Et euh... voilà. <rire> je suis arrivée en seconde. Euh, J'ai eu des problèmes, des gros problèmes avec certaines personnes. Et là, de nouveau, j'étais mal. Et là, c'était pas pour faire swag parce que j'en parlais à personne. Mais vu que, voilà, comme je dis pour me faire ça, c'est la seule chose qui me libérait. Donc vu que ça allait pas bien et j'avais pas cette force mentale, je suis encore retombé là-dedans pendant un an, ça a été un horrible combat et euh, je voulais pas, j'en ai jamais vraiment enfin j'en ça j'ai parlé de tout ce qui allait pas mais j'ai jamais vraiment parlé de ça avec mes parents parce que je, je cherche, j'ai vraiment pas envie enfin ils le savent sans vraiment le savoir, enfin ma mère le sait elle a toujours su sans vraiment vouloir le savoir aussi et j'ai jamais vraiment voulu rentrer dans les détails etc etc et puis je me suis dit mais Léa j'ai pas envie de finir à l'hôpital j'ai pas envie de... putain mais t'es es une battante t'es une battante Léa tu peux t'en sortir putain mais... Tu peux pas te, te laisser avoir à chaque fois par cette merde, c'est une merde, tu te tues la santé, tu te fais du mal, tu te fais, du, tu te fais souffrir et tu peux pas continuer comme ça, c'est juste pas vivable. Et je me suis dit, bon, les gars, euh, faut que je m'en sorte, faut que je m'en sorte, faut que je m'en sorte. Là, j'ai commencé à m'en sortir de nouveau. Donc, euh, quand je m'en sortais, tout allait bien, etc., etc. Et puis, bon de temps en temps, voilà je replongeais occasionnellement, par peu. Euh, mais c'était assez contrôlable vu que je disais bon allez, je le fais une fois aujourd'hui puis après j'arrête pendant un mois donc pendant un mois je faisais combat et tout genre limite c'était genre euh, la dose du mois c'était de me faire vomir au moins une fois par mois quoi et donc j'essayais de quand ça allait pas de prendre sur moi ça a été une souffrance alors j'ai essayé la mutilation etc ça m'a pas du tout calmé, hein, parce que j'ai testé euh, pour euh je sais pas, on teste des choses pour se faire du mal, c'est un mal qui fait du, du bien on va dire mais c'est une façon de, voilà, comment on s'en veut on veut se faire du mal et moi c'est ça en fait tellement je m'en veux je veux me faire du mal et c'est con, c'est tout con mais voilà du moment où tu tombes là dedans t'en ressors je pense, quasi jamais et euh, aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que voilà je m'en suis sortie je me suis mis avec un garçon, euh, mon, premier, euh, mon premier grand, mon grand, grand copain avec qui je suis restée deux ans et demi, et bien sûr, bon, quand ça allait pas, des fois je replongeais, mais c'était rare, c'était genre tous les deux fois par an, c'était genre loin, très loin derrière moi, très très loin. Et puis, je me suis mise avec euh, le garçon avec qui j'étais il y a deux ans, donc euh, vous m'avez connu, hein et euh, ben, en fait, il m'a fait replonger, il a plus ou moins su, je lui ai déjà dit, voilà. J'ai plus ou moins su, j'ai jamais été très franche, mais il y a deux ans, j'ai... Voilà, j'ai replongé. Et euh, c'est très dur et très con parce que j'ai horreur d'être dépendante de quelque chose et j'ai horreur d'être dépendante de quoi que ce soit. Et j'ai replongé comme une mère parce que ça allait pas du tout dans mon cou, parce que j'avais une relation qui était destructrice mais au, au, au bout du bout et on se dit, enfin, il détruisait mais de fond en comble et pas que, voilà pas que, enfin, il détruisait vraiment moralement et voilà, j'ai replongé c'était, genre des fois j'allais très bien mais c'était un coup c'était bien, un coup c'était pas bien et un coup je replongeais et, et c'est super con parce que ça cause c'est pas enfin, le truc, c le problème c'est que c'était pas à cause de lui ou à cause d'eux c'est juste parce que j'y suis tombée une fois dedans quand j'avais 15 ans et ça a été mon remède miracle, mon bonheur. Et à chaque petit pépin que j'ai eu, j'y suis, suis retombée dedans comme une, une cruche, comme une conne. Et suite à cette relation, je me suis séparée de lui parce que déjà, bon, il y avait plein d'histoires, mais ça, c'était plus possible. Je me suis mise avec mon copain actuel. Ça va faire deux ans, du coup. Et en fait, on a fait un deal parce que quand il m'a remise avec moi au début, ben il m'a retrouvée avec mes vieux démons euh, accrochés comme jamais à mon corps et j'étais en mode c'est pas bien et tout et on a réussi à faire un deal, un gros deal un gros gros deal et voilà on a fait un bon deal et suite à ça j'ai réussi à m'en sortir donc euh, toujours à m'en sortir parce que j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais je sais très bien que je suis faible et je sais très bien que je me retomberai dedans au moindre truc mais il faut vraiment que ça me touche Plusieurs fois de suite je veux dire c'est pas parce qu'on me fait un peu de mal etc C'est vraiment quand c'est profond et qu'on me touche ou qu'on me blesse dans un endroit où Voilà pour moi ça va être faible hein Je vous dire je me sens faible, je me sens con, je me sens nulle Mais ça fait partie de moi et là Ça doit faire Je sais pas peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois Que j'ai pas vomi par euh, mal Alors des fois je vomis parce que j'ai trop mangé ou parce que euh, voilà non, quoi, j'ai failli vomir il n'y a pas longtemps. En fait, le truc, c'est que c'est incontrôlable aujourd'hui. Genre, je vomis pas en me faisant vomir. Alors, des fois, si, mais je me mets tellement dans des états pas possibles que j'en vomis, j'en viens à vomir. Genre, vraiment, c'est même pas je, je peux même pas le contrôler. Et non, non, ça doit faire 7 mois que j'ai pas vomi. Et que je me suis pas, voilà, vomi par mal. Et je pense que c'est une maladie <rire> chiante et qu'il faudrait que... <rire> J'allais consulter quelqu'un parce que je m'en sors pas vraiment. Enfin, voilà, pour moi c'est quand même derrière moi. Ma plus grosse période, ma plus dure période, ma, ma période de merde, où j'ai vraiment lutté, elle est derrière moi. Et euh, mon tatouage 4 que j'ai à la cheville euh, elle représente euh, mes troubles alimentaires. J'en ai marre de ces troubles de merde, j'aimerais tellement leur mettre un gros coup de pied au cul. Euh... Je sais que même quand je me fais pas vomir, j'ai toujours des. Des troubles avec le poids, et récemment vous fait que me dire T'as grossi, Léa hein Nanana, t'as grossi, t'as grossi. Oui, j'ai grossi, et j'ai juste pas envie de commencer à me prendre la tête et à me mettre mal pour ça parce que je sais pourquoi j'ai grossi. Parce que quand ça va pas, je bouffe comme 10, hein et après je m'en veux tellement que je mange pas pendant des semaines, et c'est un problème. Et... et même si je me fais pas vomir, je sais que c'est horrible pour ma santé, je sais que c'est horrible pour moi, et voilà. Après, le poids que je fais, l'image que vous avez de moi, bien évidemment, j'ai pris du poids, etc. Vous voyez une image de moi, je, je m'en fiche complètement, que vous me trouvez grosse ou pas. Enfin, ça, c'est... Moi, je sais très bien comment je suis, je me trouve très bien comme je suis. Voilà, j'ai un visage au taquet rond, euh, des épaules au taquet... Enfin, non, pas du tout large, mais à la caméra, vous avez l'impression que je suis énorme. Quand vous me rencontrez en vous, vous êtes en mode... Ah, oh, mais t'es toute petite, t'es toute mince. Oui euh, je suis pas toute mince, hein, mais je suis toute petite et voilà. Vous avez l'image d'une fille, vous avez, je vous renvoie image d une l'image d'une fille fausse, pas forcément vraie. Enfin, si vous voulez, je vous montre hein. donc voilà. C'est mon corps, hein. il est comme il est. Mais sachez que si je fais ça ou si je suis tombée là-dedans, c'est pas pour maigrir et ça. J'aimerais bien qu'on arrête avec ces préjugés de merde. Voilà, enfin, franchement, voilà, que vous me trouvez grosse ou pas, je m'en bats un peu les noix, c'est pas du tout pour ça qu'on tombe dans la volumie. Je veux dire que voilà, c'est pour ça que mon poids bouge. C'est en fonction de mes crises. Aujourd'hui, si j'ai grossi, c'est que je suis en bonne santé. Voilà, c'est que j'ai repris euh, du poil de la bête. Si un jour vous voyez trop mal c'est qu'il y a un problème. À part si ça cause du sport et que bien sûr ça cause du sport. Mais si du jour au lendemain, je commence à périr, vous le verrez sur mon visage. Euh, j'ai des visages ronds, hein, c'est-à-dire que je suis en bonne santé, que je n'ai pas replongé. Voilà. Non, mais franchement, euh, c'est des sujets qui sont durs à aborder pour moi parce que j'y suis. Ben, je m'en sors mais je sais très très bien que cette maladie voilà, est accrochée à moi hein. Donc euh, Je sais que je peux m'en sortir Et je sais que vous aussi vous pouvez vous en sortir de tous vos troubles Voilà Mais n'hésitez pas à pas faire les mêmes erreurs que moi N'hésitez pas à vous sentir trop fort ou trop puissant Et sachez que ces maladies c'est de la merde Et que des fois consulter quelqu'un ou d'en parler à quelqu'un ça fait du bien Vous n'êtes pas seul hein. Là je me fais la morale à moi-même hein, En même temps que je vous la fais à vous Vous n'êtes pas seul et vous pouvez vous en sortir. Moi, j'ai eu la chance bah, de rencontrer mon copain qui m'a quand même beaucoup aidé. Je crois que non, ça fait beaucoup plus de temps que je ne l'ai pas rendue vraiment, vraiment. Mais je suis pas sûre après parce que je note plus et tout ça. Enfin, maintenant, je fais ma vie. Genre, du moment où j'ai plus noté les trucs, je me suis dit que j'en je étais sortie parce que maintenant c'est assez rare. Mais euh, voilà, <rire> c'était tout. <rire> je pense que j'ai tout dit. Voilà, c'était un petit euh, message euh, d'espoir. Et d'aller un peu, voilà. Euh... Sachez que c'est une maladie, c'est pas genre parce que vous avez maigri sur un mois que vous l'atteignez, c'est une grosse maladie qui. qui dure. Hein ça fait depuis mes 15 ans, j'en ai 23 ans, ça fait 8 ans que je me combats contre ça. Et. j'espère que je m'en sortirai, mais je sais très très bien que. voilà. Donc... Je sais très bien que, voilà, c'est un... je sais pas vraiment si on peut s'en sortir en fait. J'aimerais bien savoir si vous, vous êtes déjà tombé dedans et si vous en êtes sorti réellement. Je veux dire vraiment, vraiment que vous avez jamais plus fait ça. Je veux dire que, voilà, <rire> je sais pas. C'est dur, je sais pas, c'est dur, c'est un sujet dur pour moi et j'en perds mes mots. Mais bon voilà je pense que j'ai tout dit. Euh, voilà, je voulais vous partager mon histoire euh, pour vous montrer que voilà on n'est pas tous parce qu'on est sur YouTube, on n'a pas la vie parfaite, on n'est pas tous Miss Parfait, Miss Parfaite. Euh, voilà, j'ai des failles, c'est ma plus grosse faille, je suis pas parfaite, je m'en excuse, je suis humaine et j'ai une vie et j'ai des problèmes. Mais euh, quoi qu'il en soit, vous pouvez vous en sortir. Et je peux m'en sortir. Et je m'en suis quand même déjà bien sortie. J'ai quand même sorti pas mal de choses là. Et euh, je vais continuer sur cette route à me battre. Et j'espère que vous ferez de même. Il euh, y en a qui vont dire oui, t'as fait cette vidéo pour t'apitoyer sur ton sort. Mais je m'apitoie pas du tout sur mon sort. Hein, parce que si j'en suis là où je suis, c'est à cause de moi. Et que cette maladie au final, bah, à la fois m'a rendu femme, à la fois m'a rendue forte. Et qu'on a tous été ce qu'on a été. Et euh, Voilà. Aujourd'hui, on doit se battre, on n'est pas victime. Hein. Oh, ma communauté de loups là, c'est des ouf. C'est une communauté de loups, on n'est pas des victimes, on est des battants. Et on s'en sortira. Donc si vous avez des mots, on s'en sortira tous ensemble. Voilà, sachez que voilà, on est tous à pied, à pied égal, hein, tous. c'est pas parce que je suis à un écran que je suis plus forte ou meilleure que vous. Voilà, moi je crois en vous, très fort. Et voilà, je vous aime et je vous souhaite euh, du bonheur et de vous en sortir. Je pense que j'ai tout dit et je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve avec une vidéo plus joyeuse mercredi Voilà Ciao